Tous les six mois, on fait une évaluation du projet. Tout ça est proposé en mettant un affichage sur tous les bâtiments qui sont concernés. En plus de ça, il y a un tout de boîte qui est fait avec des talons réponses pour savoir aussi si le projet motive encore ou pas. Vu que l'initiative vient des gens, je pense que ça, ça va permettre de faire perdurer le projet. Et l'idée justement de pouvoir permettre une... Une transmission de savoir au fur et à mesure dans le projet euh, permettra de faire perdurer. Et il y a déjà d'autres projets qui ont été initiés par les gens, donc euh, dans le genre décorer l'espace, euh, pouvoir créer un espace convivial à l'avant, avec donc un petit lieu euh, de, où on peut se détendre, euh, pouvoir placer euh, poubelles et autres, cendriers, euh, donc pour euh, garder cet espace euh, propre. Un projet comme ça, ça ne va pas sans partenaire. Il y a les partenaires techniques, le service technique de la ville que nous voulions remercier spécialement, et puis l'ASBL Recyclard qui a fourni, elle, euh, ses, euh, ses bacs en matière de jardinage, de culture, d'écosystème. C'était l'ASBL le début des haricots. Et il y a eu aussi, bien sûr, de partenaires un peu plus institutionnels, à savoir euh, le foyer bruxellois, la Régie foncière, et puis, à venir aussi pour la gestion du projet, il y aura euh, les ateliers populaires et le, le, les hommes des Maroles bon, et le comité de la Samaritaine qui vont ensemble assurer la co-gestion et, si possible, l'autogestion de ce projet.